Bon, qu'est-ce qu'il y a T'es qui toi Devine. Je me sens tellement bizarre. C'est un peu comme si je venais de me réveiller d'un rêve. Ou plutôt comme si un rêve venait de se réveiller de moi. Ah, ouais. C'est que. Je m'en fous un peu en fait. Mais qu'est-ce qui se passe Je comprends rien. Hmm. C'est normal, t'as pas hérité à cette neurone. Ton cerveau ne supporte pas les informations au-dessus de 1 MB. C'est vrai que je me sens différent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Oh Pourquoi merde je crois que nous avons un problème. Seigneur qu'est-ce qu'il fout là Tout s'explique. Comment ça C'était un téléchargement interrompu ou quoi Un upload plutôt. Mais qu'est-ce qu'on fait Eh ben moi je dis bon débarras hein. Enfin Tu sais que c'est lui Enfin, c'est nous ou quoi